Ces mémoires de légende on est bien vu dans l'épisode 5 Mais où est Charlie Rappelez-vous, on s'était arrêté en plein milieu de la quête Pour essayer de savoir où pouvait se cacher ce personnage Donc rappelez-vous, on, on cherchait à tout prix Ce magasin qui vendait des jaquettes Mais comme on ne l'avait pas trouvé, on nous parlait de Nagai Industries Donc on va essayer de trouver concrètement euh, On va essayer d'avoir d'autres Alors, on a Water Drift Dragon, ça ouvre à 10h et ça, finit, ça ferme à 20h Okay, Noriko! There. Bill, you seem like you're in a good mood. Yeah. I did better on my practice exams than I expected. So I'm happy. I see. Thanks to Nozomi. She coached me. Nozomi? Yeah. She's really good at tutoring. You should have her help you. One of these days. Noriko! Oh d'io. Yo. do you think it will be cold tomorrow? I wonder. See you around. Right. Bye for now. Donc là, on a toujours pas d'indice euh, actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas un autre euh, truc à jaquette Non, ça c'est ça c'est le poissonnier. Euh, alors, le gars à jacket, il est où? Tuki n'est où? Tout... Patch en broderie, c'est pas ça. Ah bah tiens, on va lui parler puisqu'on n'avait um, pas encore excusé. Now's not a good time. I'm not in the mood to talk. Ah donc c'est pas la bonne personne. On va aller justement parler au vendeur. Autre que lui. Est-ce qu'on peut y arriver? Voilà. itoy son. Yes. Do you know about Nagai Industries? Don't you get mixed up with that bunch? They claim to follow the path of the warrior. Ouais donc lui aussi il ne peut pas m'aider non plus. Alors ce qu'on va faire. Tiens qu'est-ce que c'est ici Il y a Pas de pancarte adéquate donc là on est un peu embêté est ce que c'était ici. Ah ça devait être lui alors. Les, les jaquettes Jupiter. Excuse me. Hey. It's about Nagai Industries. Oh, tu veux dire Them Them, Them » veut dire. them Ain't got nothing to do with them. I see. About Nagai Industries Look, I don't want to get involved with them. They're them, you know. I see. Donc concrètement, on n'a toujours pas de petites solutions, enfin, on n'a toujours pas de, de réponse à, à nos problèmes. Alors ça, c'est quoi Ça, c'est le boucher alors, c'est dommage, pourquoi, pourquoi on n'a pas eu le nom du magasin en question pour avancer dans la quête Alors ça, je crois que c'est un... le fleuriste. Ici, qu'est-ce que nous avons Non, moi, je veux justement... Là, si je veux sortir, si je ne peux pas. pas. Voilà, il me faut encore d'autres informations pour pouvoir continuer dans la quête, chose que je peux strictement pas faire. Mais euh, on va peut-être retourner à... à ah, allez, Oust, Voilà on va essayer de trouver autre chose, parce que comme c'est un truc un peu privé, peut-être que si on reparlait avec euh, le gars avec sa coupe en militaire, enfin que ça va être militaire. Yo, how are you I want to ask about Nagai Industries. Wait man, whatever it may look like, I'm an honest businessman. Just what are you trying to accuse me of Huh Nothing man. Hope not. You're the last person I'd expect to say Nagai Industries. Kurita-san. A top quality navy code. Only one left. Why not take a look, man? Sorry, I'm in a hurry. Bon, ce que je propose de faire, c'est qu'on retourne directement sur Nagai Industries. Euh, parce que là, vraiment, on n'est pas du tout, du tout avancé. Alors, euh, on avait déjà fait le tour. Est-ce que Nozomi est là Non, elle n'est pas ici. Alors, euh, on va peut-être demander au vendeur de burgers ici. A Funny Bear Burgers. Si je dis ah OK, ça. What's up? What do you have? No thanks. I just want to ask you about Nagai Industries. What? Uh I'm busy today. Really? Rio, can't you come back some other time? I see. <rire> donc il veut pas me répondre non plus, donc je suis un peu emmerdé. Euh, C'est pas clean clean ce qu'ils font. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici Ah bah tiens, on va voir Akasaka-san maintenant qu'il est là. Akasaka-san. Hi, Leo. Is Nagai Industries Leo. They are really close to here. Whoops. Are they next door No. Two doors down. Wait. You in some kind of trouble Uh... Uh... Never mind. Akasaka-san, Nagai Industries Leo. Real close. Lower your voice. Ok. Apparemment c'est fermé donc peut-être qu'il faudrait faire autre chose. On va lui demander, tiens. can't talk now. Talk to later. Non, pas du tout, il ne peut strictement rien faire. Ouais mais le souci c'est qu'on ne dit pas à quelle heure ça ouvre Nagai. Le problème c'est que si je vais voir ici, ah bah si c'est ouvert, bah voilà. Pourquoi c'était fermé il y a deux secondes je comprends pas Donc on va pouvoir avancer et savoir un petit peu avoir plus de détails sur Charlie Excuse me Hey huh? Shut the hell up Who in the hell are you hein eh? You il shut the hell up. I'll make you Donc on va rentrer. Alors. Alors il est où le parrain Ou le là Ah c'est lui. On va lui parler. Excuse me, but may I ask you something? Not Road, but... Who are you? My name is Dio Hazuki. Ryo! Oh, I see. I heard about that incident. My condolences. Thank you. I'm looking for a man who goes by the name Charlie. Charlie? Don't believe I ever heard of him. Hmm. Anything to do with that incident, perchance? Yes. Hmm, Is he a gangster? a Alors donc il ne connaît pas ce Charlie mais apparemment demander à d'autres jeunes. Hey, qui ont des tatouages? where donc je pense qu'on va devoir faire ça sur un autre épisode alors attendez voyons voir euh, voilà le notebook charlie est dans dogwita la nuit malheureusement donc on va devoir faire ça sur un autre épisode hélas on va quand même essayer d'avancer un petit peu dans la quête ou alors on va essayer de voir um, I want to ask you something listen up kid I don't know why you're in such a hurry, but never stray from yourself. Yes sir. That's all I to say for now. Eh bah ben, du coup ce qu'on va faire, je crois qu'on va sortir d'ici et puis on va se faire un autre épisode euh, dans la salle d'arcade en attendant. Parce que s'il faut attendre la nuit concrètement pour savoir où est ce Charlie, ça risque d'être un petit peu en... un petit peu ennuyeux. Comme ça, euh, comme ça je pourrais vous montrer un petit peu la. Quelques magasins. Alors, qu'est-ce que c'est Ça, c'est une porte condamnée. Donc, on va sortir d'ici. Donc, on va sortir d'ici, puis on va aller se retrouver devant le, devant la salle d'arcade U-Game, game, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, parce que ça va être un peu chiant. C'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment attendre la nuit pour que quelque chose se passe et qu'on puisse avancer dans la quête. Donc, euh, bah, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver devant la salle d'arcade. Voilà, on va continuer à avancer, tac, tac, tac, tac. Et je crois qu'on va se quitter là-dessus, hein, puisque euh, si on est vraiment bloqué dans le temps, euh, que faire de plus Donc, en, encore une fois, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi voilà, Game New, c'est bien ce qui me semblait. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'au bout, enfin, cette vidéo jusqu'au bout. On va peut-être d'abord regarder... Peut-être d'abord aller au, au gâche à comme on appelle this. ça. On va s'en ouvrir deux, trois, puis on va se quitter là-dessus. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien me lâcher un commentaire. Ça, sera, ça me fera énormément plaisir de dire que, euh, que vous m'envoyez et que j'y réponds. Ça me fera énormément plaisir. On se retrouve pour le prochain épisode de Shelmou qui sera donc le numéro 6, toujours. Oui. Mais où est Charlie Partie 2. Sayonara Tomodachi. I should try again.